Passion à popolé. Tu ca tu ça me fait vraiment plaisir et ça me fait beaucoup mal. Mais avant de parler à mes femmes, excusez-moi, je me mettrai en genoux pour dire merci à un Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Christ qui m'a sauvé et qui me sauve toujours. Excusez-moi. Et mon Dieu, mon roi, certaines personnes parlent, certaines personnes prononcent en ville à bouboulet un mort pourquoi je ne sais pas parce que je t'ai donné ma foi on raconte que je suis mort mais je te donnerai ma vie éternelle Père, parce que je t'ai bâtié je suis pour toi mon Seigneur Dieu Christ de Nazareth mais tant que tu n'as pas tant que tu n'as pas décidé de mon sort aucune personne ne pourra me tuer tant que tu n'as pas décidé du jour de la date de ma mort aucune personne ne peut décider pour moi on est pour eux-mêmes, Père. Papa, tu as dit dans ta Bible, quand tu gifles, tu donnes l'autre pour qu'on te gif, Père. Je ne maudis personne. Je ne maudis pas ces personnes qui l'ont fait. Mais Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment, ça fait deux, trois jours que je ne dors pas. Mon téléphone ne fait que sonner. Ils sont toujours déchargés. On ne me fait que m'appeler, on ne fait que me dire des choses. A ah, tu es mort. A c'est faux, tu es mort, tu caches. Regardez, je, je suis en train de parler avec vous. Des personnes sont en train d'appeler. Des personnes de partout appellent pour demander, je suis mort, je ne suis pas mort. Attendez, je mettrai. Attendez. Oui, allô. Patrick. Oui, c'est Patrick. Patrick. Bonjour papa. Je ne suis pas encore mort. Papa, Dieu n'a pas encore décidé la mort de ton enfant. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis même pas encore mort. Et puis, de suis quoi Attends-toi à moi parce que je viens chez toi comme ça. Je vais passer chez toi aujourd'hui au, au magasin. Je vais passer chez toi. Hein? Voilà, je vais venir là-bas. Tu as compris Papa, il faut raccrocher ton téléphone. Tu me vois tout à l'heure. Merci papa, sois béni. C'est pour dire tous mes, mes amis, mes fans. Ça me fait mal. Mais n'ayez pas peur, parce que Dieu n'a pas encore décidé la mort de votre artiste. J'ai dit tout à l'heure, mon Dieu, Seigneur Christ de Nazareth, on peut jouer avec sa vie, on peut parler de sa vie, on peut faire des histoires de sa vie, on peut dire des choses sur la vie, mais on ne peut pas parler de la mort. Ce qui est qu mort, ne peut plus bouger. Un mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Je ne peux pas oser, mes fans, excusez-moi, je ne peux pas oser m'amuser avec ma mort. Je peux m'amuser à raconter des choses, mais qui vivent. Mais je ne peux pas me tuer pour, du, pour des besoins. Je vais faire quoi avec Qu'est-ce qui, qu a mon tour, n'a pas fait encore du vois, qui on sait qu'il le faut. Qui ne sait pas qu'il est faux Qu'est-ce que je recherche dans, dans, dans, dans l'idée des fans Jamais. Je ne suis pas ce genre d'artiste qui cherche du buzz. Moi je cherche la gloire de mon Seigneur Dieu. Je cherche la gloire de mes fans. Je cherche l'amour de mes fans. Non, tuer mes fans. Certaines personnes n'ont pas mon numéro. Ils sont dans des, dans des villes, dans des communes, pleurent. Parce qu'ils ont dit à ah, Boboulet, décédé. Je ne peux pas jouer à ce genre de jeu. Non. Dieu me voit. Et puis Dieu voit ceux qui ont fait. Mais ceux qui ont fait, ils ne savent pas qu'ils ont tué un Satan, moi peut-être. Qui m'empêchait de réussir, qui m'empêchait d'évoluer, mais Dieu n'a pas permis que je me suscite. C'est qu'il est un miracle. Si c'est exprès, si c'est quelqu'un qui me guette, si c'est quelqu'un qui a du mal à me voir sortir, qui a du mal à me voir me débrouiller, que Dieu vous pardonne. Mais si c'est une connaissance qui est venue de une autre connaissance peut-être, que Dieu vous pardonne aussi. Mais mes fans, ne peux jamais faire du buzz de ma mort, jamais de ma vie. Je ne suis pas ce genre d'artiste. Je vous dis bien, je ne suis pas ce genre d'artiste. Je suis un artiste toujours dans mon coin. Et je resterai toujours dans mon coin. Vraiment, merci pour tous ceux qui m'ont appelé. Je dis bien merci pour tous ceux qui m'ont appelé comme artiste, comme fan. Philippe Lamar J'ai appris, moi, moi-même j'ai appris le concerné que y eu il y a un accident qui s'est fait faire. Peut-être la personne a peut-être une ressemblance d'Abogoulet. Mais même s'il a une ressemblance d'Abogoulet, que tu dis tu aimes Abogoulet, je pense que tu peux t'approcher des faits et regarder le visage du concerné mort. Avant de prononcer quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Mais il y, a, il y a remarqué que les noirs, aujourd'hui nous les noirs, on ne veut jamais voir fond au fond et puis on raconte. Les gens parlent, aujourd'hui ça a la plume Abouboulay est mort. Ce n'est pas une bonne chose. Mort là ce n'est pas bon, quand même mort sur si quelqu'un c'est pas bon. Écoutez, je suis bien vivant, regardez tout ça là, c'est génial, regardez. <rire> je suis de me d'aller voir mon sang, je suis l'homme, c'est Abouboulay, pardonné l'amour de Dieu, regardez Ivo Mix, votre artiste vous il est bien vivant et puis il vivra, tant que Dieu ne décidera pas sa mort, il va jamais mourir mettez ça dans votre tête merci